Bonjour, pour vos recherches de documents à la BU, rendez-vous sur le portail documentaire librement accessible en ligne. Vous pouvez y accéder directement via l'adresse scd.uha.fr. Pour effectuer une recherche rapide de documents, tapez les mots-clés de votre sujet ou le titre de votre ouvrage dans la barre de recherche, par exemple le mot « CV », puis « Valider ». Vous accédez à une page de résultats qui vous renseigne sur le nombre de documents susceptibles de répondre à votre recherche, le type de résultat Livre papier, e-book, cours en ligne, et le détail des documents retenus, c'est-à-dire les documents avec le mot CV renseigné en titre, résumé ou mots-clé. Pour restreindre et ainsi affiner votre recherche, cliquez sur Chercher dans le menu. Cette page permet d'effectuer une recherche avancée en fonction de différents filtres pour affiner sur un critère précis, une localisation ou selon le type de document. Ici, toujours pour exemple, la recherche ciblera uniquement les documents avec dans le titre le mot CV. Sur cette nouvelle page de résultats, la sélection est plus réduite. Aussi, pour accéder à un mode de recherche encore plus précis, retournez sur la page du catalogue. Choisissez un des onglets de recherche par type de document dans le menu latéral. Par exemple, l'onglet « Livres » pour rechercher que les ouvrages papier. Sur cette nouvelle page, des filtres plus spécifiques sont accessibles. Cette fois-ci, la recherche ciblera uniquement les livres papier avec pour titre le mot « CV » et dont la parution date de 2014 à cette année. Seuls 6 documents sont retenus. Pour faire remonter les résultats les plus récents, cliquez sur « Tri décroissant » et sélectionnez « Date ». Si nécessaire, vous pouvez aussi compléter à l'aide des autres filtres. Cette présentation est à présent terminée. En cas de besoin, contactez-nous.